Face à la pandémie de Covid-19, deux médecins généralistes témoignent de leur action avec les étudiants en médecine générale qu'ils encadrent chacun en stage dans leur cabinet. Ils expliquent leur contribution à la lutte contre les premières phases de l'épidémie, montrent comment ils échangent sur la vaccination anti-Covid avec les patients et appellent les populations les plus fragiles à ne pas renoncer aux soins dans cette phase longue et éprouvante de la pandémie. On voit bien que depuis le début de l'épidémie, le, le pourcentage de formes non sévères du Covid reste autour de 80-85%. Ces patients sont essentiellement ou exclusivement suivis par les médecins généralistes, euh, au cabinet, à domicile. C'est important que la population n'ait pas comme représentation que le Covid, c'est uniquement de l'oxygène et une hospitalisation. Euh, les chiffres euh, confirment qu'on reste majoritairement dans des formes euh, peu graves. Alors euh, par rapport à l'accueil des étudiants, euh, clairement sur la première période de, de la crise, on a eu des internes qui, ont été, euh, voilà, qui se sont investis, mobilisés dans bah, comment on gère une crise, comment on s'appuie justement sur les ressources qui existent. Euh, voilà, ça a vraiment développé ça chez eux. Donc ouais, effectivement, oui, effectivement, euh, j'ai fait mon semestre d'urgence à Saint-Brieuc. On voit quand même que le contexte finalement a fait que... Euh, on a beaucoup plus pris conscience finalement de la fragilité un petit peu de, des connaissances médicales. Il y avait peut-être un peu plus aussi de, de stress que je pouvais ressentir un peu plus chez mes médecins seniors qui finalement avaient moins l'assurance qu'ils pouvaient avoir avec d'autres situations cliniques. Là effectivement on était un petit peu plus dans le flou et même finalement les médecins les plus expérimentés, donc finalement des seniors encore plus présents. Déjà la seniorisation était bonne, mais en plus de ça là ils étaient encore plus présents comme il y avait moins de monde à voir. Donc pour nous c'était une période où on a pu plus apprendre je trouve. Alors comment ça s'est fait C'était Au début du Covid, en gros on a, on est, il y a eu un groupe Facebook qui s'est créé, c'est Docteur Bénézid qui est à l'origine de ça. Il a demandé à des étudiants de médecine, des externes, s'ils étaient partants pour euh, créer un petit collectif. Pour euh, mettre en place une application. C'est l'application MyCHU. Et en fait, elle permet de euh, suivre les patients qui sortent d'hospitalisation du Covid. Euh, matin, midi et soir, ils doivent répondre à des questionnaires. Euh, Est-ce que vous êtes essoufflé que... enfin, Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous avez de la fièvre Comment vous vous sentez Ils remplissent ces questionnaires et nous, on regardait les réponses euh, aux questionnaires de ces personnes-là. Et du coup, il y avait des sortes d'alertes. S'ils étaient vraiment trop essoufflés, ben, du coup, on les appelait, on leur demandait comment ça allait, etc. Il y avait des médecins aussi, bien sûr, dans le, dans le lot et du coup, bah, on essayait de gérer un peu la situation mais à distance. Quoi. Je pense que le, le, le Covid actuellement, ça a des impacts sur les étudiants de manière générale. On a cours qu'à distance, du coup, on voit peu de gens, peu de personnes. On a moins de contacts forcément, donc je pense qu'il y a pas mal d'étudiants euh, pour qui c'est vraiment compliqué. Quoi. Si on peut tirer un peu de positif dans cette, euh, cette épidémie, c'est quand même qu'il y a eu pas mal de reconnaissance envers le métier de médecin et des étudiants, parce qu'il y a eu quand même pas mal de formes Pour l'augmentation des salaires des internes, par exemple, et ça, on peut quand même dire que ça a tiré un peu de bénéfices de cette euh, épidémie. Enfin, par rapport au Covid, je peux pas trop me, me situer. J'ai l'impression que, de toute façon, dans tous les cas, c'est au jour le jour, donc euh, on fera avec. <rire> je sais pas trop. Les échanges avec nos patients autour des vaccins contre la Covid, sont relativement de même nature que les échanges qu'on a vécu sur les autres vaccins. Le discours des gens n'est pas trop centré sur les modes d'action, sur les preuves scientifiques, plutôt sur la notion de confiance, la notion d'intérêt, et d'intérêt dans leur situation particulière que nous connaissons. Ouais, – ma femme ne veut pas se faire vacciner. Alors... – Votre femme ne veut pas, ouais. et vous, vous en pensez quoi ?– Moi, ouais, je dis oui. – D'accord. Bon. – 150%. – Il n'y a pas de consensus dans le foyer, quoi. Alors, alors... Et euh enfin, moi c'est surtout pour éviter de l'amener à la maison, hein. parce que comme ma femme est plutôt fragile, hein. ouais. elle sera un peu bête. Ouais. Euh... Et malgré sa fragilité, elle ne souhaite pas le faire Elle, ouais. fait, elle écoute trop les infos, elle écoute trop les conneries qui s'invitent à la télé. Ouais. Et, et ça a beaucoup d'influence sur euh, le, cho de... le choix de votre femme. Ah, oui, oui, non, mais et puis euh, bon, ouais. enfin, elle, est, personne, hein. elle est un petit peu surdosée aussi de médicaments et tout, donc elle met tout dans le même sac. Euh, je, je mettrais ça plutôt sur un questionnement qui me semble complètement légitime, qui l'a toujours été pour toutes les vaccinations, euh, voilà, quelles euh, qu'elles qu soient, et euh, qui est toujours à réinterroger, et toujours à re-questionner, et à rediscuter avec, avec les patients. Donc euh, moi je ne sens pas vraiment de frein, mais plutôt besoin de partager, d'en de, échanger en fait, et d'avoir parfois un peu des informations plus éclairées sur certains points. Donc tu vois, la, la dame euh, qu'on a vue juste avant, ce qui était important, c'était d'explorer ses questionnements et, et ses peurs ou, euh, ou sa confiance. Et elle, elle a verbalisé qu'elle avait entendu parler de, de décès. On a vu ce que ça représentait pour elle. On a relativisé avec les autres vaccins qu'elle a déjà eus. Mais finalement, pour autant, elle ne veut pas aller au centre de vaccination. Elle veut attendre que le vaccin soit disponible. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a bien dit, elle dit, bah, je le ferai quand ce sera vous qui le ferai au cabinet. Mais en tout cas, voilà, c'est important, c'est de partir vraiment de ce que pensent les gens. Et de les accompagner dans leur choix de faire ou de ne pas faire euh, le vaccin. Il faut surtout être non-jugeant, mais bien explorer ce qui sous-tend leur décision. C'est ce qu'on appelle la décision partagée, en fait, avec le, avec le patient. C'est fini le temps où c'est il n'y a qu faucon, euh, oui. allez-y, prenez ça, vous allez vous faire vacciner, merci, au revoir. Oui. Non, on est dans la discussion et l'échange. Tu t'orientes en fonction du patient. Voilà. En fait, je, je me souviens que tu m'as dit une fois, quand même, ça m'avait fait tiquer. On parlait un peu du, du profil de la patientèle. Hein. Oui. Et, euh, et je t'ai demandé ah oui, euh, oui. un comparatif. Tu te rappelles, on oui. a discuté de ça. Exactement, oui. Et tu m'as dit, euh, ben, c'est étonnant parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, c'est plutôt un niveau socio-économique euh, quand même un peu... Enfin, pas aisé, mais en tout cas, euh, moyen à aiser. Oui, et que tu ne voyais pas trop de patients que tu es en situation un peu de précarité. Ou... Enfin, tu en voyais moins que dans ton stage précédent. Oui, clairement, oui. Et euh, ça m'a fait tiquer, parce que je sais que c'est pas du tout le profil de mes patients, euh, enfin, pour une bonne partie en tout cas, et du coup, bah, et, enfin, pour moi, c'est vraiment, vraiment le reflet que ces patients-là, ils viennent pas en fait, euh, ils viennent plus ou ils viennent moins, ah oui, euh, non, parce que ça. du coup, tu, si toi, tu les vois pas, c'est possible, euh, ouais. possible qu'ils viennent moins. Quoi. On a eu beaucoup ce, ce discours-là, euh, dès le début en fait, euh, de, de personnes qui euh, ne se sentaient pas légitimes pour venir nous voir parce qu'elles euh, elle venait en disant ben voilà j'ai pas le Covid donc euh, je, je sais que c'est pas ça l'urgence, pas ça le plus grave, euh, mais néanmoins il y avait des symptômes, hein, qu'ils soient psychiques ou somatiques. Et, et nous euh, ben, on réaffirme que bien sûr il y a, y, a y a le Covid mais c'est pas, il n'y a, a pas que ça qui nous occupe et que euh, on est leur médecin et que leur santé en général et globale nous importe tout autant. Et ça fait quelques mois, c'est effectivement tout le retentissement euh, du contexte, en fait, hein. pas uniquement du confinement, mais plus largement du contexte sanitaire euh, et toutes les répercussions sur le long terme qui commencent à se mettre en place. Ça dépend vraiment des populations. Hein. On a bien vu que toutes les périodes d'isolement ont été très délétères pour les personnes déjà âgées. Ce dont on n'a pas parlé, qui est vraiment aussi très conséquent et spécifique, c'est les jeunes adultes ou les voilà, étudiants, adolescents, jeunes adultes, qui est une population qui déjà euh, est un peu fragile hein, parce que moins de ressources, euh, qu'elles soient financières ou familiales, environnementales, des conditions de vie qui sont souvent pas faciles, facteurs de stress hein, euh, scolaire, une vie qui est un peu à la limite en termes de précarité. Hein, c'est voilà, des choses qui sont bien connues. On sait que c'est des, des populations qui ont besoin de soutien et euh, voilà, de, de rassurance. Et puis, euh, bah, c'est un peu le pendant, mais c'est pour les mêmes raisons. Hein. Les populations migrantes ou les, les personnes qui parlent pas bien français, qui ont besoin des dents, euh, notamment des dents familiaux pour la traduction, bah, euh, quand tout est déjà un peu compliqué, euh, clairement, ces personnes-là, c'est vraiment beaucoup moins vues en consultation. Euh, je suis persuadée qu'ils ont tout autant besoin. Et pour eux, la téléconsultation n'est pas du tout quelque chose d'adapté. Donc, euh, donc là, on n'a pas grand-chose finalement comme, comme dispositif à leur proposer. Donc voilà, c'est un peu les deux populations euh, auxquelles je suis un peu plus attentive là parce que parce que je suis assez inquiète effectivement sur, euh, sur leur état de santé.